bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web pour ceux qui ne le savent pas dans cette présentation nous utilisons l'outil shita de la plateforme BuilderAll. vous avez un lien dans la description pour en savoir plus aujourd'hui nous allons parler de l'élément boîte donc pour info on a déjà fait un petit joli parcours depuis donc pour si vous n'avez pas regardé les précédents les précédentes présentations je vous invite vivement à aller le faire parce que on a parlé de beaucoup de choses Maintenant, aujourd'hui, c'est de l'élément boîte qu'il s'agit. Pour aller trouver cet élément boîte, vous, vous rappelez, il faut aller là où se trouvent toutes les fonctions. Donc, je clique dessus. Donc, Actuellement, je suis déjà sur l'élément boîte. Normalement, vous quand vous allez le faire, vous arriverez à cliquer sur l'élément ajouté et puis cliquez sur éléments. Et là, vous aurez tous les éléments. Donc, nous allons chercher notre boîte et là, et je vais prendre la première boîte. Je glisse, je dépose. Donc là, j'ai mon élément boîte. Quand je vais cliquer sur l'élément boîte, j'ai des fonctionnalités. La disquette, on le sait bien, c'est pour enregistrer cet élément comme c'est pour ça me permet d'enregistrer l'élément comme un élément personnel. Donc là, cette boîte, je peux l'enregistrer comme mon élément personnel. Si je clique sur le crayon, je vais avoir les fonctionnalités liées à la boîte ici. Ok Donc euh, les deux éléments là, ça permet de les deux fonctions pardon là, ça fait ça ça permet de de, de... comment ils on de jouer sur la position de, de, de l'élément sur, sur la page donc je peux décider que euh, ce, cette boîte doit être en dessous d'un autre élément etc c'est avec ça que ça avec ces deux fonctions là que je le fais on les retrouve aussi ailleurs mais on en reparlera plus tard si je veux centrer la boîte sur la page je clique là et elle est centrée sur la page si je veux par exemple que cette boîte là soit euh, reste figé hein, sur, sur la page même quand on va la scroller je vais utiliser cette fonction la fonction épingler donc si je clique dessus par exemple je peux décider où est ce que je veux que cette euh, cette boîte soit soit soit épinglé donc je clique là par exemple là et je fais terminer ma boîte est épinglée sur le côté je fais enregistrer et je fais publier Donc, si je vais là, je vais fermer ça, tac, si je vais là, je recharge cette page, et là, ma boîte, elle est ici. Donc, vous allez remarquer que je scroll la page, mais ma boîte reste fixe. Donc, ça permet, c'est ce que euh, l'élément, la fonction épinglé permet de faire. Donc, cette boîte, je peux lui donner la dimension que je veux. C'est intéressant quand on veut, par exemple, euh, figer certains éléments hein, sur, sur la page, ça, c est, c est, euh, ça facilite la tâche, en fait, quand on veut le faire. Donc, ça, c'est l'une des fonctionnalités euh, de de la de l'élément euh, boîte. Maintenant, je vais juste continuer. Donc voilà, Je refais juste pour que vous voyez ce qui vient de se passer. Donc, la même chose, vous voyez, Donc c'est un peu plus réduit, etc. OK, donc ça vous donne des idées, vous savez ce que vous pouvez faire avec. Donc là, on va enlever la fonction épingler je supprime et c'est bon, je peux bouger ma boîte où je veux sur la page. Si je veux dupliquer cette boîte, c'est avec ça. Okay. Si je veux cacher la boîte, c'est avec l'œil okay. Si je veux supprimer, c'est avec, avec avec cette fonction La prochaine fois, dans la prochaine présentation Nous allons commencer à regarder en détail hein, Les autres fonctionnalités de, de l'élément boîte Donc Pour cela, on va commencer à parler de tout ce qui est là okay. euh, Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux hein, euh, Facebook, Youtube, Instagram et LinkedIn et puis si si vous voulez créer vous-même votre site internet euh, nous avons des, une formation gratuite sur, et pour, pour y accéder il suffit d'aller sur notre site awd.fr uh, et scroller au milieu jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton qui s'appelle qui est marqué là je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les instructions pour pouvoir uh, pour récupérer les informations dont il vous faut pour créer votre site internet d'ici là on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye